toujours les petits bouquins si vous voulez tout savoir sur votre année en détail. Musique Capricorne et ascendant Capricorne, dans votre horoscope de ce mois de décembre, des bonnes nouvelles a priori, hein, puisque Jupiter entre dans votre signe le 2 décembre. Alors on va parler de Jupiter parce que c'est un mois, euh, le mois de décembre, c'est le mois Sagittaire, hein, et la planète maîtresse du Sagittaire, c'est Jupiter. Donc euh, je préfère vous parler de Jupiter étant donné qu'elle rentre dans votre signe, ça n'arrive que tous les 11-12 ans! Donc c'est un événement important, c'est un nouveau cycle qui démarre pour vous, et il démarre sous les meilleurs auspices puisque euh, Jupiter est tout de suite en bon aspect avec Uranus. Donc ça fait déjà euh, deux, un an, deux ans que uranus est, est en harmonie avec vous, hein, avec votre premier décan. Donc euh, vous savez très certainement de quoi il s'agit, euh, d'une libération par rapport à votre image, par rapport euh, aux conventions, etc. Vous, vous êtes plus libre mais Jupiter va accélérer encore davantage ce processus de libération, et ça peut passer par plusieurs, euh, plusieurs choses, que ce soit une libération intérieure, ou alors que vous vous libériez de quelqu'un qui vous imposait des contraintes, ou d'un travail qui vous imposait. Euh, trop de contraintes, ou que euh, bah, tout d'un coup, je sais pas, vos enfants quittent le foyer, vous retrouvez une liberté, euh, euh, que ce soit seul ou avec votre, euh, votre conjoint, mais en tout cas bon, ce, ce, ce, Jupiter dans votre signe va dans le sens d'une libération, en tout cas là, pour ce mois de, de décembre. Hein. Euh, mais de toute façon bon vous verrez, on en parlera au cours de l'année, elle va faire d'autres bons aspects et d'autres moins bons. Mais euh, donc il euh, y a euh, le côté positif donc que je viens de vous décrire, avec aussi la possibilité de faire de très beaux voyages, de, de, de vous cultiver, d'apprendre, de, de voilà tout, tout ce que vous aimez vous en tant que Capricorne, mais bon, il y a une dimension légale aussi chez Jupiter, hein, et donc vous pourriez avoir euh, Quelques soucis avec l'administration, euh, une succession, vous voyez, des, des choses un petit peu euh, euh, comme ça qui sont euh, des tracasseries plus qu'autre chose. On va parler de mercure maintenant. Mercure qui euh, va se trouver dans l'ombre de votre signe à partir du 9. Hein, elle va être en sagittaire, Bon, c'est pas forcément mauvais, mais euh, elle vous dit que peut-être euh, il faut écouter vos, vos intuitions, écouter euh, vos petites voix intérieures, ou alors écouter les conseils de, de certaines personnes qui, euh, bon, euh, ceux qui ont de l'influence sur vous parce que vous leur avez accordé votre confiance. Hein vous n'êtes pas... Euh, même si vous êtes méfiant de nature, il y a des personnes en qui vous avez toute confiance. Donc ces personnes-là, vous pouvez les écouter euh, ce mois-ci parce que elles auront beaucoup de bon sens, euh, elles seront de bons conseils, surtout si vous êtes de ceux qui ont des tracasseries administratives avec, Ju avec Jupiter. Hein. Je vous dis, c'est une planète euh, à double face, donc elle a on dit toujours qu'avec elle, c'est grâce et disgrâce. Hein? Donc ça peut aller dans un très bon sens, comme ça peut aller dans le sens de tracasserie. Mais bon, je vous rassure, ça ne dure jamais très longtemps et ça se règle en général assez facilement, à moins que vous ayez fait... Euh, des malversations, que vous ayez fraudé le fisc, les l'ursaf enfin vous voyez tous ces organismes euh, qui sont euh, très avides de nous réclamer de l'argent. Euh, mais bon, ça m'étonnerait, le Capricorne est plutôt droit dans ses bottes, c'est un signe qui aime respecter les règles, donc je ne vous vois pas euh, à part euh, si vous avez un ascendant qui va tout à fait dans l'autre sens. Je ne vous vois pas faire de malversation ou, ou alors si jamais ça arrive, c'est que vous en serez victime. Hein? C'est pas forcément, euh, ça viendra pas forcément de vous ou ça viendra du fait que vous avez peut-être fait confiance à quelqu'un en qui euh, vous n'auriez pas dû euh, faire confiance mais toujours est-il que moi, je vois le côté positif de, de Jupiter, c'est surtout celui-là que je vois là, ce mois-ci et en janvier, avec donc ce bel aspect qui vous fait progresser, qui vous fait découvrir même des, des pans entiers de votre personnalité qui, jusque-là, vous étaient restés un petit peu inconnus parce que pas développé par votre éducation. Et que va donner Vénus, votre planète d'amour? Eh bien Vénus, elle se trouve aussi dans votre signe, sauf qu'elle y était déjà rentrée euh, au, au mois de novembre, hein, dans les derniers jours de novembre, donc là elle va très vite euh, terminer son transit dans le premier décan et elle va traverser les autres décans euh, jusqu'au 20 décembre. Alors Vénus dans votre signe, c'est du gâteau, surtout que jupiter y arrive, donc euh, il est très possible que euh, vos amours euh, s'épanouissent, euh, mais je les verrais plutôt se consolider parce que malgré tout, euh, Vénus chez vous, elle est aussi chez saturne, et saturne c'est la planète du sérieux, du solide, de, de la construction, c'est vraiment une planète aussi qui est en rapport avec le, le passé et les expériences passées. Donc euh, si vous rencontrez quelqu'un, hein, admettons que vous rencontriez quelqu'un sous cette conjoncture, ça peut arriver avec la conjonction de, de votre soleil et de vénus, hein, puisque vénus va passer dessus. Euh, soyez euh, comment dire, Pensez à vos expériences passées, hein, parce que ça c'est un truc que vous faites souvent, euh, mais qu'elle ne soit pas un, un modèle rédhibitoire pour rejeter certaines personnes parce que vous vous dites oh bah ben, il ou elle est comme ça donc ça veut dire que j'ai déjà eu cette expérience là qui m'a appris ça. Bon. Il faut se servir d'expériences passées, mais elles ne doivent pas vous bloquer pour de nouvelles relations, sinon il ne se passera jamais rien. Hein? Donc... Euh, c'est vraiment le conseil que je peux vous donner avec cette Vénus, c'est de tenir compte du passé, mais euh, de, de regarder aussi devant vous l'avenir et la possibilité euh, qu'il se passe quelque chose de bien, hein? parce que Vénus va être en bon aspect avec Neptune, donc vous allez avoir des sentiments très forts, si vous êtes du deuxième e décan, vous allez être parfois même dans quelque chose d'un peu fusionnel, et vous aimerez ça, ce sera... c'est une découverte hein, depuis quelque temps pour vous. Mais alors le 3e décan, Vénus va passer sur Saturne et sur Pluton, là il peut y avoir du tourment dans l'air. On va terminer avec Mars, votre planète d'énergie, et elle est bien placée, hein? elle est en Scorpion tout le mois. Euh, le Scorpion, c'est un secteur qui gère vos projets, vos, euh, votre sens de l'anticipation, euh, vos, vos actions sociales, tout ce que vous pouvez faire pour les autres. Hein. Donc votre énergie, elle sera bien placée, quel que soit le domaine où vous la, vous la mettez, elle sera bien placée dans tout ce qui est entraide, solidarité, vous euh, voyez, euh, liberté, égalité, fraternité, enfin voilà, des valeurs euh, que vous défendez en tant que Capricorne, et qui sont des valeurs auxquelles vous tenez euh, certainement euh, beaucoup. Euh, Mars va vous aider à, à les faire respecter, et euh, vous-même à les respecter, mais ça j'ai pas de souci euh, là-dessus, je sais que vous les, vous les respectez. Le seul petit souci avec ce Mars en 11, c'est que vous pouvez, euh, parce que Mars n'est pas toujours positive, hein, vous pouvez avoir euh, des petits arguments, hein, euh, dans le sens de, des petites disputes, avec euh, l'un de vos amis euh, avec qui vous ne serez pas d'accord sur euh, les moyens à employer pour faire quelque chose. Hein. Euh, je ne peux pas vous dire quoi exactement, peut-être une action sociale hein, encore une fois, euh, donc vous ne serez pas d'accord avec quelqu'un avec qui vous travaillez ou avec qui vous êtes en amitié, et, euh, ça, mais ça ne prendra pas du tout d'importance et euh, euh, étant quelqu'un de raisonnable, vous arriverez à raisonner votre votre ami ou interlocuteur. Euh, peut... Qu'est-ce qu'il peut y avoir aussi? Que vous alliez trop vite en besogne? Non, ça m'étonnerait. Euh, Mars en secteur 11 est un petit peu impatiente hein, en général, donc vous pourriez ressentir de l'impatience, ça ne veut pas dire du tout que vous allez euh, l'exprimer et que vous allez euh, taper du pied parce que euh, les choses ne vont pas assez vite, c'est pas dans votre nature.